Hello Youtube, actuellement il y a des petits problèmes Pour lancer les parties, j'ai attendu 19 minutes Pour lancer celle là, vous allez voir que tout le monde Va le payer dans le lobby, peut-être que le karma va me frapper Mais peut-être pas, moi je pense être le meilleur Likez, commentez Et dites-moi ce que vous avez pensé de la fin de game Chat Est-ce que vous croyez en moi Est-ce que vous avez la croivance Croivons chat Croivons On croit en toi, on croivons en toi On croive, toi, Chouachin. On croive. Chat, vous. vous me faites plaisir quand je lis Quand je dis tout ça là Qu'est-ce que tu veux Tu veux la colle ici et maintenant, frérot Vas-y, assume tes gestes Assume tes gestes Assume Quel octopute Erwin, je te, je, je te souhaite tout le malheur qu'un homme peut avoir dans la vie. Traquer jusqu'à la mort. Ah mais les gars, moi quand je me mets à traquer quelqu'un, je ne le lâche jamais. La seule manière d'arrêter une traque, c'est de me tuer frérot. C'est... Je suis pire que la teigne! C'est pas con, hein? C'est pas. C'est pas. C'est pas si mauvais. Quoi? Quoi? Qui? Quoi? D'où? Je t'ai pris pour qui, toi? Écoute-moi, petit. Écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il y avait en début, c'était un. Tu vois, avant, s'il n'y avait pas de chemin, on m'a débarqué. C'est consolé. J'en ai marre de rapper. Tout ce que je sais faire, c'est rusher. Je voulais faire le mec alcoolisé, au final, c'est pas juste pour un mec que je vais écraser. Je l'ai fauché comme le blé. Ouais, chou. Hey eh mec, je t'ai repéré, j'ai qu'une envie, c'est faire le détraquer. Taper un gros frein à merde dans ta teuté. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Follow, TTV, Naylor, 89. Mort. Trop de sentiments. C'est trop dur. Y'a un sniper qui nous tire dessus. Il y a quelques années, il nous aurait même pas vu. Ça me choque. Ouais. Oh non. une sorte de petit miracle ce qui vient de se passer. Et au lieu de retenir la leçon, on va juste se soigner et se shielder. Puis on va danser. Là. Là. La forêt. Là. Là. Qu'est-ce qu qu'ils dit Il avait spécialiste. Ouais. Ce mec il a su se faire remarquer. Il a joué et il m'a crevé. Mais qu'est-ce que tu fais là Tout pas que notre cabane se tenir. Putain, qu'est-ce que je raconte Euh. J'ai envie de jouer avec quoi dans mon état mental là Faut pas quelque chose de trop compliqué. Un car ouais. Regardez ce que j'ai lancé. Oh, il m'a touché ce mec, on dirait qu'il s'est joué. Me voilà paralysé. Puis ce mec s'est mis un peu chez. Et puis, voilà, que je me suis mis à le tuer. Avec une belle et... Ouais, ouais. Trop puissant. Elle est belle, choix cher. Elle est belle. Putain. Il a réussi à s'échapper Chat. Je, crois, je crois que c'est je crois que c'est en train de me... Je suis pas sûr mais je suis quasiment sûr en train de me... Je crois que c'est en train de me travailler mentalement les gars, d'attendre de... 19 minutes avant qu'une game de solo se lance. Parce que j'adore le Battle Royale Mais mais ça me gâche tellement, mais tellement, mais tellement mon plaisir d'attendre autant de temps. Je vraiment de foutre un, un trophée sur une bagnole qui a 1 HP C'est giga con ça On va rusher, on va rusher sur ce bâtiment. Apparemment, je suis au même niveau que lui actuellement. Donc, hop, frein à main, on passe sous la voiture. Parce qu'on est un peu mécanicien dans l'âme. On récupère un trophy, on récupère ça. Ça. Et on grimpe. On grimpe, on grimpe. Apparemment, il est juste devant. Quoi? Ok, ok, ok. Il va y avoir un rebond juste derrière toi. Je vais balancer une thermite sur toi. Puis je devais te scoper. Parce que j'en ai rien à carrer. tu en fait, Tu peux subir ton sort. Chaud je... je... Faire une marche arrière dans le nez yeah. Exécute Je t'ai demandé de mixer Je voulais pas t'affoler Mais ce qu'il me fallait c'était un vrai son dans ta pop pop Ça vient de la droite Gauche Ça vient d'où Oh c'est ce que j'essaie de demander c'est qui la salope qui m'a snipé. OK. OK. OK, on l'a trouvé cette beauté. Il était juste en train de camper. La solution est toute trouvée. On va le faire dégager. Pa pa pa pa pa pa pa pa. pa. Alors apparemment il est tout en haut. Question. Comment monte-t-on tout en haut Ah Frérot, t'es avec un quart et une kilo. Si qui est le fils de la reine des putes, c'est toi, frérot. J'en suis certain de ce que je suis en train de dire. C'est pas des accusations à la légère. Si jamais la vérité sort de la bouche des enfants, <rire> Baptiste, je sens bien que cette vidéo elle va aller sur YouTube. Bien sûr qu'elle va aller sur YouTube. Mamène, 19 minutes pour lancer une game. Bien sûr qu'elle va aller sur YouTube la game. Même si je serais mort au spawn, je l'aurais mis sur YouTube. Théo, t'as même pas vu tellement tu es star internationale. L'incar, on vous Et l'Inca, Imagine, genre pour rigoler, ça aurait été marrant. Quickscope l'incar. Pour un quickscope pour l'Inca Arrête de tirer dessus, genre un de quickscope pour pour Mec, attends, j'ai plus de balles, une sonde. Oui, Quick Scope, pour les Inka. C'est lui qu'on voulait tous. Je, me suis... je sais que je me suis inquiété. Je me suis dit... Un chapardeur, sachant chaparder, doit savoir mettre une tête à 200 mètres. C'est-à-dire que je suis un chapardeur, Inca faut que je te montre le rom. Mais non, je peux pas te le montrer parce qu'on est en live, en fait. Enfin, je suis en live. Aïe, aïe, aïe, ne fais pas de mal. Je suis prêt à te sucer. Je te bouffe les couilles. Non, je déconne. C'est pas vrai. J'ai dit ça parce que j'ai vite fait paniquer, mais je l'aurais pas fait, tu vois. Tu sais que ce mec, il est en train de rota devant moi. Et je ne le vois pas. Il fait sa rotation dans le plus grand des calmes, il lâche des bons sprays, il est fantôme l Insolence. Tu l'as vu Mec c'était Kuto Et Kuto Au lobby je, je sais pas où il est, ça me gêne un peu Oh putain, il m'a tiré dans le dos Et moi je lui tire dans la tête C'est bon, je l'ai tué. Ok. Ok. Est-ce que tu es toujours caché Ou sinon, je vais devoir te mettre une teuté. Ou tirer à traverser. Merci, Gold Rainbow, pour les 10 sub-gifts. Vas-y. Alors, ce mec-là, il va devoir sortir. Et vu qu'il est vraiment en difficulté, ça va être le moment pour faire ce qu'on appelle du beau jeu. Donc, bam, quickscope. Bam, quick scope. Peut-être qu'on doit faire un 3-6 avant. Oh, merde, je voulais pas tomber. Mais pourquoi j'ai sauté C'est n'importe quoi. 3-6, quickscope. Ouais, voilà. C'est ça qu'il fallait faire que. Euh... Bref. Je, je, je suis pas là pour flexer ou quoi. Je, je vais juste avancer en zone. Il reste plus que 3 personnes, les gars. Fais un 4. Et je viens de voir un sniper, hein. Il est vraiment impressionnant en termes de skill, donc je le challenge. Grâce à une chance monumentale, j'ai réussi à le tuer. Dieu merci. Ok, donc maintenant, je suis en 1 contre 1 contre 1 et je suis en plein milieu de la zone. J'attends qu'on me tire dessus de tous les côtés pour faire quelque chose qui va vous choquer. Hop. Moi, en tout cas, si je regardais cette vidéo actuellement sur YouTube, je penserai au bouton m'abonner. Parce qu'on est à 224 000 abonnés Et c'est pas tout seul qu'on va passer à 300 Merci à tous ceux qui comprendront ce message La Chocorp vous remercie le gars se rapproche. Attends mais il est où le dernier il, il doit y en avoir un caché dans le creux là Je sens qu'il y en a un dans le contrebas Et il y en a un qui doit être dans ce bâtiment Donc si je tire à travers ce mur hein, Ou celui là Putain Un jour les gars Un jour ça passera ça, ce, Cette balle là pa passera les gars et les gens seront en mode... Oh Ils trichaient. Alors je trichais pas, c'est juste que j'ai essayé... Bon je sais pas combien de toi, tu vois. Yanou, Yanou. Se balader comme un Yanou. Yanou, Yanou, Yanou, Yanou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou Ok. Attends, tiens, tiens, juste garde la thermite frérot. Il faut que je me re -shield. Ok. Merci mon pote tu... Non mais merde, je voulais pas faire ça, je suis désolé Roy Cropper T'étais un excellent joueur Je suis désolé C'est autant pour moi, c'est une erreur Peut-être la 19 kills du coup Putain, la pression elle est vraiment Intense de ouf Je sais pas si vous voyez mes mains, comment elles tremblent C'est ouf J'arrive pas, j'arrive vraiment pas Tu vois Bon allez vas-y On, va... On va mettre la musique hein. Il a profité pour se rapprocher de moi en sneaky Je vais lui envoyer un système trophy Ça pourra peut-être me sauver Il est caché derrière ce, derrière ce caillou C'est le 1 contre 1 final C'est pas tous les jours qu'on peut avoir quelqu'un comme ça On va envoyer une thermite dans les airs On verra si ça retombe près de lui ou pas S'il panique On va attendre la prochaine zone L'attention de fou c'est trop stressant, Linka. Genre, je, j'ai peur de pas tenir. Linka, dis-moi des mots pour me rassurer. Oh, j'ai la zone. Je vais pas avancer. Ça me fait un peu peur. Il sait pas où je suis. Je sais pas où il est. Ça va aller, chaud. Soyons forts tous ensemble. Linka, il a une arme en feu. Linka, j'ai un peu peur du coup. Il est en train de me mettre le feu Je le vois sur la droite Il arrive L'Inca Il vient pour moi Il a un truc contre les paralysantes Il l'a accroché Dédicte ta mère Non Le karma Elle est pas sur moi Elle est pas sur moi Elle est à côté Didier, prouve à YouTube qu'elle était à côté Prouve à YouTube qu'elle était à côté C'est fini de moi Je m'erde C'en est fini de moi Jeu de merde T'es nul, non mais Yugato, Yugato, du 98, prends pas la sauce non, confiance non plus, grosse merde. T'es nul, j'ai mille fois ton niveau. Si je me casse la merde devant toi et que je joue avec ma propre merde pété gauche, je serai mille fois meilleur. Dégage, viewer de merde, va voir du Fortnite.